Écoutons les petits loups, j'ai que vous allez bien je suis très heureux très heureux de vous retrouver évidemment pour cette vidéo tant attendue des decks low cost je vais vous présenter on va analyser ensemble je vais tout vous dire tout simplement sur les 11 decks low cost que vous allez voir dans cette vidéo pourquoi 11 parce qu'il y a 10 classes et le DK peut évidemment euh, et heureusement avoir euh, plusieurs decks low cost il y en aura deux pour le DK et un euh, par classe alors ma définition déjà des decks low cost c'est la même que euh, depuis maintenant plusieurs années c'est maximum 3200 points investi dans des légendaires ou des épiques donc soit deux légendaires soit euh, je sais pas une légendaire et deux trois quatre épiques soit huit épiques donc voilà j'ai vraiment essayé de respecter ça et évidemment pour euh, chaque deck je vous donnerai les in et les out c'est à dire les façons d'améliorer le deck les façons d'optimiser le deck de remplacer une carte par une autre attention j'ai dit optimiser j'ai dit améliorer j'ai pas dit rendre viable toutes les listes toutes les listes que vous allez voir ici ce sont des listes à minima euh, top légende, enfin à minima légende, et même la plupart d'entre elles sont des listes du top 1000 légende, donc voilà, on est vraiment sur des listes qui vont vous permettre, évidemment c'est un jeu de réflexion, hein, c'est pas juste avoir le deck et gagner, mais vont vous permettre, si vous jouez bien, si vous connaissez bien, vous êtes concentré, vous connaissez bien la méta, etc., c'est la clé, la connaissance de méta, vont vous permettre de monter bah, votre classement et même de passer légende si c'est votre objectif, on commence tout de suite par le chaman. Alors le chaman, dans la liste du chaman, dans celle-ci, euh, alors le palier est, est atteint, hein, si je puis dire. Il y a une légendaire et quatre épiques. Et il y a pas mal de in et pas mal de out, mais cette liste-là, elle peut déjà être très très intéressante. Donc la légendaire du deck, c'est euh, le ou la créalite, euh, finalement, qui, alors c'est un chaman totem, qui va donner 2 d'attaque aux autres totems. Euh, ça, c'est une carte du fondamental. Donc ça, c'est évidemment une carte gratos. Et on a, euh, en épique, on a les gigants totems, forcément, et on a les petits amalgames des profondeurs. Alors ça, c'est un peu une, une, un craft sûr, hein, si je puis dire, l'amalgame des profondeurs, parce que voilà, c'est joué dans énormément, énormément de decks, et c'est une carte absolument al dente euh, dans le deck. Donc les remplacements à faire, si vous le souhaitez, c'est... Alors, c'est un deck... Alors moi, je l'ai pas mal joué, euh, pour le coup, j'aime beaucoup. En fait, c'est un deck qui est... C'est assez étrange d'ailleurs parce que c'est très fort contre les decks contrôle, contre les decks un petit peu lents, parce qu'on a vraiment la possibilité d'établir des totems sur le board et après ça snowball. Parce qu'en fait on va snowball en agression et on va snowball en card advantage, en value. Mais c'est vrai qu'au contre les aggro qui vont bah, jouer T1, T2, T3 vont avoir une curve assez basse. Par exemple, je sais pas, un paladin ou un démoniste zoo. Paladin euh, avec, avec les boucliers divins ou démoniso, bah finalement nos totems vont souvent se faire percuter au début et ça peut être compliqué. En, encore une fois, je parle pas de match-up. Enfin, pas encore une fois, attendez, je parle pas de match-up polarisé ici. Hein. Donc, on met pas 80% au contrôle, quoique le druide on lui met 80%, mais en général, voilà, les, les decks aggro vont être plus un problème que les decks contrôle, mais on est vraiment sur une liste qui est excellente. Donc, les in et les out, excusez-moi, euh, géant des mers qui peut sauter. Donc, euh, le géant des mers, il était présent dans certaines listes, mais la majorité des listes en top 1000 légendes ne le jouaient pas. Mais euh, encore une fois, il y avait certaines listes qui le, qui, qui le jouaient. Donc, euh, voilà, ça peut, si vraiment vous aimez cette carte, c'est pas un malus de l'avoir dans votre deck. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire. Donc, le géant des mers peut sauter. Il y a le totem fêtard également. Il y a un totem fêtard qui peut sauter. Je vous conseillerais d'en garder un quand même. Et euh, j'ai tout noté sur mon cahier, c'est pour ça que je baisse la tête. Et le totem stéréo également. Le petit totem stéréo, euh, qui n'est pas joué dans toutes les listes, euh, mais qui peut être joué en x1, voire en x2, qui est une carte qui est très, très, très intéressante. Par exemple, si vous n'aimez pas totem Fétar, bah, vous pouvez mettre à la place de totem stéréo. Donc voilà, les deux géants des mers, le totem stéréo et le totem fétard peuvent s'en aller du deck et vous pouvez rajouter euh, les petites erreurs. Euh, erreur, c'est cette petite. Euh bah, c'est para... un peu comme l'Amalgame, c'est une carte qui est assez exceptionnelle, qui est jouée dans plein plein de decks. Donc euh, voilà, vous pouvez rajouter Erreur, mais sinon ça faisait 6 épiques et une légendaire, donc ça ne correspondait pas finalement à la définition que j'ai du deck euh, low cost. Donc voilà, vous pouvez rajouter Erreur, euh, deux erreurs, vous pouvez rajouter le branche pourri... Euh, alors, le branche pourri, c'est euh, branchie pourri, pardon, euh, évidemment, qui marche très très bien avec les, euh, avec les, petits, euh, les petits totems. Donc euh, ça, c'est très intéressant, vous pouvez le rajouter si vous le souhaitez. Et euh, Fury, euh, Fury sanguinaire, alors, encore une fois, enfin, pas encore une fois, il faut que j'arrête avec ce truc, encore une fois, ça veut rien dire. Surtout que si je, <rire> je dis pas le truc avant, ça veut rien dire. La Fury sanguinaire, c'est si jamais vous jouez pas géant. En gros, c'est soit géant, soit Fury. C'est-à-dire que là, dans cette liste... Il y a... Parce que vous allez me dire, ouais, mais Furie Sanguinaire, c'est pas, pas une légendaire ni une épique. Donc, on peut en mettre deux si c'est un truc à rajouter. Là, j'ai mis qu'une seule Furie dans cette version parce qu'il y a deux géants des mers. Donc, à un moment, il ne faut pas non plus avoir une main toute pourrie avec que des trucs qui nécessitent d'avoir du board. Donc, si vraiment vous êtes un fan des géants des mers, vous laissez une Furie de géants. Mais si vous enlevez les géants pour mettre bah, des cartes que vous avez comme euh, Erreur ou Branchie Pourrie, à ce moment-là, vous repassez à deux Furies Sanguinaires. Vous voyez l'idée mais voilà, c'est soit deux géants soit, et une furie, soit euh, j'ai envie de dire deux furies et pas de géants, voire un géant euh, dans l'absolu. Si c'est pas clair, bah, vous écrivez dans les commentaires et j'y répondrai avec un, un plaisir non dissimulé, euh, comme on dit dans le milieu. Donc, on passe maintenant au Palouf. Alors, euh, Paladin, c'est euh, Paladin euh, pur, tout simplement. C'est agressif, c'est bah, un deck qui est assez équilibré. Pour le coup, il n'a pas vraiment de mauvais match-up, c'est un deck de sortie. C'est un deck qui va gagner avec la Comtesse, donc déjà avec un early game très très fort, avec pas mal de résilience avec les boucliers divins. Et ensuite, évidemment, il y a la Comtesse qui va permettre d'avoir les, euh, les invitations légendaires. Et là, c'est le petit coup à euh, la tête de, de l'adversaire. A noter que cette version-là, euh, finalement, ne va pas jouer les euh, silences dans la salle. Donc, on est sur une version, finalement, qui a vraiment la possibilité... De, de, de gagner à l'agro. En gros, on est beaucoup moins... Vous voyez, la liste a pas mal évolué avec la dernière extension. On est plus sur une version qui est vraiment prise de bord agressive que vraiment une version où ce qu'on joue avait uniquement vocation à nous permettre de tenir pour ensuite gagner avec la Comtesse. Donc, euh, dans cette version, il y a deux légendaires. Évidemment, la Comtesse euh, et euh, le Purificateur. Vraiment des cartes excellentes. Le Purificateur devient très bien parce que justement, on ne joue pas euh, le silence... Euh, euh, Silence dans la. Je vais dire silence pour la France, silence dans la salle. Donc, dans cette version, il y a le Kotori Et il y a. Je le fais avec vous. Et il y a la liadrine, la, la, la, pardon, que vous allez pouvoir ajouter. Et en gros, il y a les fameux deux silences. Donc voilà. Dans, dans les dernières versions, en gros. Mais vous voyez, c'est pour vous dire vraiment que c'est pas. Franchement, c'est vraiment plus une histoire de préférence. D'ailleurs, moi, si c'était que moi, je jouerais euh, silence. Mais on va dire que les dernières versions en top 1000 légendes jouaient plutôt ces deux légendaires-là, Kotori et Liadrine. Mais euh, je trouve que de Silence c'est très bien aussi. Donc là, vous voyez, on est en version low cost et vous enlevez les deux silences et vous mettez euh, Kotori et Liadrine. Et sinon, vous êtes sur une version avec euh, pas de... Pas d'épic, de, juste de légendaire. Je trouve que Purificateur est, bon, comtesse évidemment, c'est obligatoire, mais Purificateur, c'est vraiment, vraiment euh, meilleur, en tout cas, que Kotori et Eliadrine, selon moi. Et silence, c'est franchement une bonne carte avec Ride de Lumière et Comtesse, donc voilà. Mais vous pouvez faire un et un. clairement, si vous avez soit Kotori, soit Liadrin, vous en mettez une et vous laissez un petit silence euh, dans la salle. Passons maintenant au... Euh, J'étais où J'étais là, je tourne ma petite page. On est au prêtre Ah bah au prêtre, il n'y a pas de in, il n'y a pas de out. Il euh, y a deux légendaires dans le prêtre, évidemment le sombre évêque, Béni Alors. Euh, je reviens très très rapidement euh, sur le paladin. Euh, non, sur le shaman. Le shaman, il n'y a pas d'autres versions euh, en low cost. Vous avez les versions contrôle, mais les versions contrôle, elles sont faibles déjà. Donc euh, pour le shaman, c'est accessoirement la meilleure version low cost et accessoirement le meilleur deck shaman. Donc ça, comme ça, vous, vous êtes à l'abri. En paladin, c'est le meilleur deck low cost et accessoirement le meilleur deck paladin. Donc là, vous êtes tranquille. Pour prêtre, c'est différent justement. Euh, donc les deux, les deux légendaires, pardon, c'est... Euh, le grand euh, sectateur euh, Basalef et le sombre évêque. Euh, non, bon, sombre, sombre, je dis des bêtises. Sombre évêque, c'est fondamental. Donc, il doit y avoir une autre légendaire. Euh, ou alors, je me suis gouré. Non, c'est ça. c'est pas une légendaire, d'ailleurs. C'est euh, épique. C'est l'amalgame et euh, faux soyage. Donc, euh, vous voyez, je me suis trompé dans mon écriture. Donc, bon, c'est pareil. Hein, c'est une légendaire et quatre épiques. Donc, une euh, Enfin, à décrire de toute façon euh, donc une légendaire 4 épique, donc euh, le grand sectateur et les 4 épiques c'est euh, le petit fossoyage c'est là c'est marge du roi liche et amalgame Vous voyez amalgame est joué dans cette version vraiment amalgame c'est un craft sûr donc euh, le but de ce deck c'est d'agresser évidemment il euh, n'y a pas de in n'y a pas de out forcément donc ça c'est vraiment la version la plus euh, puissante la version top 1000 j'ai même envie de dire la version top 10 euh, légende donc voilà tel quel, le deck est extraordinaire. Si jamais vous avez envie de passer sur quelque chose de contrôle, c'est-à-dire vous aimez Prêtre, Prêtre Agro, c'est très fort, c'est un Prêtre œuf finalement, euh, euh, bah, euh, ombre, mais vous avez envie de jouer contrôle, pour le coup, là, on est sur des choses qui sont euh, difficilement accessibles en low cost, on est sur des trucs qui sont assez chers, il y a beaucoup de légendaires et tout. En général, c'est quand même ça qui caractérise les deck contrôle, c'est bah, les petites cartes de, con de contrôle, on va dire, les petites cartes de value, de pioche, etc., danti en général c'est pas des épiques c'est pas des légendaires mais souvent il faut des grosses créatures pour pouvoir gagner euh, ou des gros sorts et euh, en général ceux là ils sont épiques ou, ou légendaires donc euh, voilà tous les decks contrôle ne sont pas évidemment hors low cost euh, mais pour le prêtre on, on est sur des decks qui peuvent euh, qui sont à plus de 10 11k poussière donc c'est un petit peu un petit peu compliqué euh, mais on peut clairement jouer contrôle euh, en low cost hein, on l'a vu dans les vidéos précédentes et euh... Vous allez peut-être évidemment le voir dans cette euh, vidéo. On va passer au démoniste maintenant. Je tourne ma petite page. Le démoniste, il y a des in. Enfin, il y a un in et un out. Et dans cette version, il y a quatre euh, épiques et une légendaire. La légendaire, c'est le Rafam, euh, évidemment. Et les épiques, c'est euh, le chef d'orchestre déchaîné. Euh... Donc, ça, c'est la, la, la carte de la, nouvelle, la, la, dernière, la dernière extension. Donc, très intéressant. Hein, ce, ce, le, déjà, le deck zoo, bon, il est génial. Hein, moi, j'adore parce que finalement, c'est un deck à chaque extension. On attend. Enfin Moi, c'est presque un des premiers trucs que j'attends. C'est quelle va être la thématique du zoo Parce qu'on sait qu'il y a un zoo. Depuis 2014, il y a le zoo. Il y a le démoniste zoo. Mais à chaque fois, voilà il c'est soit des fosses, soit il. Il y a eu un démoniste il. Genre, cré... les créatures coûtaient moins cher en vous, il enfin c'était un truc très très bizarre, il y a eu le défaut, il y a eu le râle d'agonie, etc. Enfin voilà, il y a autant de euh, démonistes zoos qu'il y a d'extensions, et parfois il est top méta, parfois il est nas, parfois il est moyen. Euh, et pour le coup, dans cette méta, il est très très intéressant. D'ailleurs, il a fait top 1 légende euh, cette liste-là a fait top 1 légende il y a quelques jours de ça. Donc, euh, en épique, pardon, euh, on a euh, la Dablotinerie imminente et euh, le chef d'orchestre. Et en légendaire, il y a Rafam Le petit in à mettre euh, dans ce deck, c'est euh, le Darkhan euh, qui coûte 7 mana. Darkhan, le traître. Et à la place, vous enlevez Prêtre Plume. Je trouve que Prêtre Plume en Démonistuzo, c'est assez intéressant. Mais, clairement, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Euh, voilà, si vous aimez... Euh, bah En fait, vous pouvez rajouter même des, des trucs un peu bursty, genre sergent grossier, etc. Bah, voilà, c'est vraiment un petit peu au choix, euh, si je puis dire. Franchement, même des trucs comme ça, euh, bah finalement, c'est pas trop, trop choquant parce que vous allez jouer dans le deck euh, Virtuose du Vide. Voilà, moi, je, je trouve que dans la curve, Prêtre Plume est assez intéressant, mais c'est vrai que c'est quand même un deck aggro qui pioche pas mal, donc... T5, en général, on peut faire d'autres choses. Mais voilà, moi, je trouve que Prêtre trouble c'est une excellente carte. Mais clairement, voilà, vous mettez Bombe à la place ou alors vous mettez le Darkhan, hein, évidemment, si vous avez Darkhan, le traître. Mais voilà, decklist très, très intéressant. Alors, c'est un peu bizarre, ce démoniste zoo Et c'est ça qui est bien aussi à chaque extension, c'est que le zoo il a sa synergie propre et il a ses match-ups qui diffèrent évidemment euh, au, f... enfin, au fur et à mesure des extensions. Et là, on est sur un deck qui est bien, bien meilleur contre les decks contrôle que contre les decks aggro. Euh, on est sur un truc, finalement, qui qui est tellement fort euh, quand la game dure, qu'on va être vraiment pas mal contre les bah, tous les decks un petit peu lents de manière générale. Quand je dis contrôle, ça peut être les mid-range également, donc les decks lents. Par contre, les decks très aggro, c'est un peu enfin c'est pas compliqué, mais on va dire qu'on est un peu derrière. On est à 45%. En général, évidemment, il y a des aggro contre lesquels on va être bien, par exemple, Shaman Totem, pour le coup, qui lui, n'aime vraiment pas jouer contre les aggro. Euh, on passe ensuite au euh, DH. Euh, j'ai mis la chemise parce que ça fait sérieux évidemment euh, mais profitez-en hein. c'est une fois par an que je mets une chemise donc le normalement c'est des vieux t-shirts blancs Air France le DH euh, alors le DH il y a deux légendaires et ah oui le DH c'est un peu particulier le DH j'ai triché j'avoue le DH j'ai triché mais en même temps c'était soit je vous propose DH soit pas DH alors on a soit la version euh, on va dire la version un petit peu combo finalement qui est très intéressante soit il y a les versions big mais les versions big elles coûtent trop cher, soit les versions reliques mais les versions reliques c'est pareil on est à plus de 10k en termes de poussière et soit les versions agro mais les versions agro finalement euh, bah déjà elles sont chères, elles sont très très chères et je les trouve moins intéressantes que celle ci donc là on est sur une version un petit peu contrôle finalement qui va euh, qui a pour but de, bah, de piocher et de finalement jouer euh, avec, de tuer un peu avec la Dame Steno, de tuer avec les Marquis Morales. Donc c'est ça le problème, c'est que Marquis Morales, c'est l'épique du deck, mais on ne peut pas finalement s'en séparer. Mais il y a quand même des In et des, euh, et des Out. Enfin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut ne pas tricher avec le deck si on le souhaite. Donc bref, je vais quand même vous parler des deux légendaires. Les deux légendaires, c'est euh, Faux. Faux qui permet finalement de consumer trois créas, de consumer la Dame Steno, de consumer l'Arcaniste et de consumer le Sergent Grossier. Et on met... Euh, et, euh, et donc voilà ça permet de pas avoir de créatures et donc que la troupe de guerre finalement fasse euh, 4 dégâts plus mettre les petits Illidari. donc ça c'est quand même la carte clé euh, du deck donc ça c'est euh, attends je j'étais où ah oui il y a ça comme légendaire et il y a évidemment la dame steno hein, qui est obligatoire qui est vraiment jouée dans tous les dh à l'heure actuelle euh, dans cette liste on a Sergent Grossier parce que Sergent Grossier c'était joué dans les anciennes listes Mais dans les nouvelles listes il y a le Fielrain En gros le Sergent Grossier a été remplacé par le Fielrain Sauf que le Fielrain c'est une légendaire tout simplement euh, Le Fielrain c'est Fielrain l'oublié finalement qui génère de la value Donc si jamais vous avez Fielrain vous enlevez Sergent Grossier De toute façon il faut avoir trois créatures dans le deck trois créatures différentes hein, pour la faux Donc vous enlevez Sergent vous mettez Fielrain si vous le souhaitez et dans le deck, malheureusement, on est obligé de mettre Marquis Moral parce que c'est vraiment une carte de burst qui fonctionne extrêmement bien avec Troupe de Guerre, Fiel Doré. Mais, je dis bien mais, le deck peut quand même fonctionner sans Marquis Moral. Donc si vraiment vous n'avez pas Marquis Moral, vous n'avez pas de poussière, vous avez les Légendaires comme il faut, vous n'avez que ces deux Légendaires-là, la Dame Steno et faux et que vous dites « bah ben non, il me manque marque moral je ne peux pas le jouer », vous pouvez quand même enlever marque moral Attention, là par contre, on est sur un deck qui est un peu affaibli, mais c'est quand même un deck viable. Vous enlevez marque moral et vous mettez les avant-goûts du chaos pardon, c'est ça. Donc voilà, c'est pas la même carte, évidemment. Là, on est sur une carte de value, d'anti-bet. L'autre, on est sur une carte de burst. Mais voilà, vous pouvez vraiment, si vous avez envie de jouer le deck et que vous n'avez pas marque, euh, vous n'avez qu'une seule marque, euh, vous mettez les avant-goûts euh, du chaos. Donc voilà, là j'ai un peu triché, mais sinon euh, je pouvais vraiment pas vous proposer de, de DH, et je trouve que DH c'est quand même une classe euh, qui est très intéressante, c'est très technique, et en plus cette version-là, elle est voilà, pour le coup, on est vraiment sur un deck contrôle-combo, enfin voilà, quelque chose d'assez euh, assez, euh, assez technique finalement, assez fin, donc euh, euh, j'avais vraiment envie de vous présenter cette liste. On part sur le druide maintenant, euh, alors le druide j'ai triché aussi, euh, pour le coup, parce que euh, bah, le druide c'est super cher de manière générale, et ça c'est vraiment la meilleure version du druide, c'est le druide big qui revient super bien en ce moment, et puis c'est tellement cool en termes de, de, de, de, de plan de jeu, hein, de win condition, de, de gameplay, etc. Donc il y a deux légendaires et deux épiques dans cette version. Alors les légendaires c'est Neptulon, je vérifie quand même que c'est pas fondamental, mais c'est Neptulon, c'est euh, Cécile. Vous allez me dire, oula, là, Neptulon, Cécelie, c'est des trucs finalement qui sont, qui n'ont jamais vraiment été joués. C'est pas des crafts sûrs. À l'heure actuelle, le druide, il fait d'énormes performances et le druide, il joue ces cartes-là. Donc, j'aurais tendance à vous dire que, après, voilà, il faut y croire. Mais vraiment, le druide, il performe depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et je pense qu'il va tendre à de plus en plus performer finalement. Donc, euh, j'ai presque envie de vous dire que c'est presque des crafts sûrs maintenant, sachant que la rotation est passée. Donc là, vous voyez... Euh, on a le temps avant que les cartes se re redégagent, entre guillemets. Enfin, euh, euh, on passe du mode standard au mode wild. Donc euh, vraiment, je dirais pas que Cécile et Neptulon, c'est des crafts sûrs, parce que c'est surtout joué dans ces decks-là. Mais vraiment, le druide, si vous aimez le druide, si vous y croyez, allez-y, foncez. Donc, euh, dans le druide, il y a donc deux légendaires. C'est Neptulon, c'est Cécile. Et il y a deux épiques. Euh, c'est les tambourins voilà tambourins c'est quand même obligatoire c'est une carte clé du deck hein, qui va vraiment pouvoir enfin euh, c'est une win condition supplémentaire voire là où une, une des premières win conditions finalement de, de mettre des 5-5 donc euh, voilà tout tambourin obligatoire l'idée du deck c'est de faire du mana et ensuite d'enchaîner euh, en fait le deck a été amélioré par le up de ça hein. ça c'est ça, ça coûté 6 mana maintenant ça coûte 5 donc évidemment vous allez piocher un serviteur avec ral d'agonie et gagner son ral d'agonie donc avec les générales avec ses c'est absolument extraordinaire et on a euh, les petites fêtardes qui vont Comboté avec, pareil, avec Neptulon également. Et euh, le Labyrinthe Végétal, voilà, qui va proc sur Cecily, qui va proc sur Général, qui va proc sur euh, le Broyeur. Donc ça, c'est très, très, très, très cool dans le deck. Vous pouvez même être aux Umad, si vous le souhaitez. Aux Umad, ça marche bien avec Labyrinthe pour détruire tout le board adverse. Euh, parce que le d'Agonie fait que pour chaque. Euh, Tentacule, vous détruisez une créature en face Donc euh, vous activez le, le, finalement Le Ral d'Agonie de l'Ozumat. donc ça marche assez bien Mais il n'y a pas Ozumat dans les listes top méta Mais vous pouvez le mettre, c'est vraiment pas un affaiblissement Du deck, donc pardon euh, Vous pouvez rajouter un Colac Et enlever une Colère, donc j'ai mis Colère parce que c'est très très intéressant D'ailleurs il y a plein de listes avec Colère dans la méta Mais normalement il y a Colac Mais bon, Colac c'est pour le coup un craft Si vous n'avez pas Colac, franchement ça change pas la donne euh, Colac ça coûte euh, Ça coûte 6 ou 7 mana d'ailleurs Écoutez, j'ai peut-être même pas Colac non, ça coûte 5 mana, Colac. Euh... Attendez, je suis en train de me dire, mais combien coûte Colac on va. On va ta... Ou alors, il s'appelle pas Colac 7 mana Colac, c'est bien ça mais pourquoi je l'ai pas trouvé à 7 bon, c'est trop bizarre ou bon, je l'ai pas vu bref Colak, vous pouvez mettre un Colac à la place d'une colère mais euh, si vous n'êtes pas kolak c'est vraiment pas grave et si vous devez crafter une carte craftez pas forcément Colak. je pense que le deck il fonctionne extrêmement bien clairement même Colak, parfois c'est pas une carte incroyable mais voilà le deck fonctionne très très bien euh, sans Colac. je trouve que colère c'est très très bien parce que le problème c'est justement un peu leur game et rajouter une colère ça fait jamais de mal on passe maintenant au chasseur. Alors, le chasseur, on est sur une légendaire, 4 épiques, bam. Oula, qu'est-ce qui se passe euh, Le contrat est respecté. Donc, c'est cher quand même. Hein. Franchement, une légendaire, 4 épiques pour chasseur. Sauf que voilà, maintenant, les chasseurs, ils sont beaucoup plus fins. Les chasseurs contrôle ou mid-range, je ne pouvais pas vous les présenter. Il y a beaucoup trop de légendaires. C'est des trucs pareils qui sont à 10, 12, voire plus en termes de 10, 12K. Euh, 10, 12 000, pardon, en termes de poussière. Et on a cette version qui est aggro, mais en même temps, c'est pas un deck toilette. Moi, j'aime bien présenter chaque saison un deck toilette, c'est-à-dire vraiment le deck qu'on peut jouer aux toilettes. Euh, c'est des games qui durent 3-4 minutes c'est hyper rapide là on est sur une version qui est un peu plus fine il y a pas mal de, de petites synergies c'est plutôt très agréable alors la légendaire du deck euh, il y a des in et des out hein. d'ailleurs dans le deck la légendaire c'est euh, le Raznajan qui est vraiment très très cool pour le coup qui est joué dans chaque euh, méta donc euh, vraiment c'est un bon craft le Raznadjan je, je trouve et euh, les épiques c'est les petites graines enfin les petits esprits sauvages extrêmement forts et brouilleurs euh, jungle finalement qui marche très très bien parce que vous allez invoquer une bête aléatoire coûtant un cristal et cette carte euh, s'améliore en lançant des sorts. Donc vous avez évidemment les nouvelles cartes qui est régime de banane, qui vous fait une banane euh, plus un plus un, mais vous retrouvez, vous pouvez rejouer le sort plusieurs fois. Donc en tout, vous jouez le sort trois fois, donc ça fait trois sorts avec le brouilleur. Pareil pour euh, le truc qui met les macaques, là, le tonneau de singe. Donc on a vraiment la possibilité de monter, et quand on regarde un petit peu les euh, bêtes, euh, on va le faire ensemble, je l'avais déjà fait, mais euh, vous tapez bête à 5 mana, bah en fait... Euh... Vous avez des trucs qui sont cool. vous avez tigre, vous avez ça, euh, vous avez ça, mais c'est surtout à partir de 6 que ça devient vraiment sexy, parce que là vous avez grande crinière, mucla, et à 7, euh, vous avez l'hydrolodon. Euh, par contre à 7, vous avez haran, qui est plutôt naze, mais euh, vous avez des trucs comme euh, l'amalgame, qui est quand même plutôt un 6-6. Mais bon, euh, on va dire qu'à 6, il y a vraiment euh, deux trucs exceptionnels comme la savana et le et le Roi Mukla, et après, voilà, à 9, on a du King Crush, on a du Banjo Zoradis, donc après, ça commence à être bien, bien débile, sachant qu'à 8, il n'y a que Ozumat, hein, si je ne dis pas de bêtises, donc vous pouvez avoir Ozumat, bon, c'est assez rare, hein. j'ai beaucoup joué le deck, j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus, en général, le Brailleur Jungle, ça va être très souvent à 2, 3 ou 4, mais en fonction des situations, parfois, si on peut monter à 6 ou 7, là, on se fait évidemment plaisir, euh... Donc, les in et les out du deck. Donc, c'est un deck aggro. Hein. On va quand même enchaîner une, une belle curve. J'ai mis les invités timbrés dans le deck. Euh, on peut les enlever. Alors, il y a certaines versions, on top 1000 légendes d'ailleurs, qui jouent invités timbrés. Donc, le mettre ou l'enlever, j'ai envie de dire, ça ne change pas le deck. Mais si vous le souhaitez, si vous avez des cartes, des légendaires, des épiques, parfois, on aime bien euh, on a met, en mettre en maxim, un maximum dans le deck, vous pouvez un, un, enlever les, euh, les deux invités timbrés et vous mettez Astalor. Donc, dans certaines versions... Il y a euh, l'Astalor. Donc, à la place de deux invités, vous mettez un Astalor. Si vous l'avez, vous pouvez metter, mettre, pardon, vous pouvez mettre, ça veut rien dire, le Padzoke. Euh, le Padzoke, là, euh, il est où le Mafieux euh, il coûte euh, le podzik, pardon, pas le Patzoke, euh, L'ingénieur du son. Donc ça c'est très intéressant quand vous jouez de manière générale Chasseur Face. Ça marche également dans tout ce qui est un petit peu aggro. C'est une bonne carte quand vous avez le board. Et avec ce deck là, vous avez le board. Donc vous pouvez mettre le podzik. Installer podzik à la place d'invité timbré. Vous pouvez enlever également euh, le crofrenétique euh, Crofénétique qui, comme l'invité timbré, jouait dans certaines versions du top 1000 légende. Donc euh, on n'est pas sur une carte qui est mauvaise et que j'ai mis euh, juste parce qu'on n'a pas les légendaires. Vous voyez encore une fois, il hein, y a... Vraiment, euh, euh, faites-moi confiance là-dessus, les decklists sont vraiment vraiment euh, aux petits oignons si je puis dire et vous pouvez rajouter une reine d'Aschara. Donc vous voyez, on est sur quelque chose d'un peu plus contrôle avec de l'Astalor, du bon de c'est un truc agressif, mais on peut avoir également euh, la reine d'Aschara pour 5 mana, qui finalement fonctionne très très bien avec les sorts. Hein. Euh, si vous avez lancé 3 sorts avec cette carte en main, vous allez choisir une relique. Très souvent, on va choisir évidemment le, le colosse en relique. Donc voilà, une decklist très très cool à jouer. Euh, ça change un peu des deck face. Si vous aimez chasseur parce que vous aimez rentrer dans le museau de l'adversaire mais qu'en même temps vous avez envie de réfléchir, je trouve que c'est une liste qui, est, qui, qui peut euh, très très bien vous correspondre. Ensuite on va passer sur le euh, mage. Alors le mage, on est à 6 épiques dans le mage et évidemment il y a des in et des out. Donc les épiques parce que eh Iwin oui, est une carte du set fondamentale. Donc on a monté le volume, très très important. On a euh, donc Talnos c'est euh, fondamental. On a les élémentaires prismatiques et on a Alibi euh, solide. Euh, le in, enfin les deux, les deux, in et out c'est les répartisseurs audio. Donc vous pouvez enlever les deux. Même si c'est des cartes intéressantes, vous pouvez enlever les deux répartisseurs audio et à, et à la place vous mettez un Astalor euh, qui est très cool dans le deck et vous mettez une euh, Sivara. Euh, c'est en mage, hein, Sivara, c'est 4 mana, la commandante Sivara, donc voilà, c'est assez simple, les deux répartisseurs pour euh, Sivara et pour Astalor. Alors ce deck-là, en termes de gameplay, il est très très complexe, parce qu'en fait, c'est un deck un peu agro, donc avec une curve assez basse, avec alchimiste avec Clavier cosmique élémentaire, euh, on a Arcane, etc. Donc on a un deck un peu agro-burst, mais en même temps, on a un deck un peu freeze Late game, Vous voyez, parce qu'on a quand même un deck qui va à vocation à gagner un peu dans le late game. Il y a un porte-mort, il y a monté le volume pour avoir beaucoup de, de bursts. En fait, c'est un espèce... D'ailleurs, ce deck-là, il s'appelle l'agro-burst-freeze. Le, le, enfin Souvent, c'est le terme utilisé, c'est agro-burst-freeze. C'est-à-dire que c'est un deck qui peut gagner contre les decks un peu lents en mettant du board, en grignotant les, les PV et en tuant un peu à distance. Et en même temps, c'est un deck qui peut vraiment partir presque en mode combo avec Alibi. Donc, on va stacker un peu des, du, du burst en main. On a Aegwin, évidemment, pour augmenter les, les dégâts des sorts. Enfin, voilà, c'est un truc un peu bizarre. C'est vraiment. Parce qu'il y a aussi Artificier, vous voyez. Donc, il y a un côté contrôle, un côté burst, un côté combo. C'est vraiment. Il y a un côté mid -range, y a Parce qu'on peut un peu contrôler avec Affaire Glacée, avec les Sanctum. Donc, vraiment. C'est un deck qui. Qui est, finalement, quatre, les quatre archétypes, on va dire. Euh, euh, les quatre premiers archétypes du jeu. Donc. Chaque game aura son ou ses gameplays différents en fonction de ce que fait l'adversaire, de votre main. Donc voilà, c'est pas évident à jouer. Euh, c'est vraiment le genre de deck, on va le jouer au début, on va faire 4-5 games. On... Et on va se dire, mais c'est nul, ça fait rien, j'arrive pas à agresser, j'arrive pas à contrôler. Et en fait, voilà, c'est assez fin. Ça a été joué d'ailleurs au dernier Master Tour. Donc c'est un deck qui a été pas mal plébiscité par les joueurs. Mais voilà, c'est un deck un peu de maîtrise. Mais bon, voilà, euh, l'idée du, du de, de Hearthstone, c'est aussi parfois de se donner des challenges et pas juste jouer les decks faciles. Euh. En fait, la difficulté de ce deck, c'est que déjà, le deck est difficile, mais surtout, c'est un deck qui ne correspond pas... En fait, il n'y a pas de, de, de, de deck similaire dans les métas précédentes. Parce que le, le deck Druid Ramp, même avec des nouvelles cartes, on a déjà joué Druid Ramp l'année d'avant, l'année d'avant, l'année d'avant, l'année d'avant. Donc on sait, on a des, des idées de, de, de, de, de plans de jeu. Vous voyez, on, a des, on, on joue contre un Demonist on sait à peu près comment ça va se passer. Vous voyez, on a peut-être joué le même match-up en 2014 ou après. Euh, là, le problème, c'est qu'on voilà, est sur un deck nouveau, donc les match-ups sont différents et euh, les plans de jeu sont différents. Donc voilà. Mais c'est très intéressant comme deck, hein, vraiment, vraiment. Et euh, les Dk. Maintenant, on va passer aux Dk. Alors, vous avez la version euh, Dk. Alors, la Dk. Euh, Dk. Bleu, Dk. 100. J'ai pas pu vous présenter parce que c'est un deck qui est trop cher. Euh, déjà, il y a Renatal, donc on est à, avec beaucoup de cartes dans le deck forcément. Et en plus de ça, on a 40 cartes dans le deck et il y a euh, ouais, beaucoup de légendaires, donc c'était pas euh, faisable. Et le problème, c'est que si je le passais en low cost, ça rendait le deck nul. Donc euh, voilà, encore une fois, j'avais pas vraiment envie de vous proposer des decks nuls. Euh, le Dk. Frost. Donc, dans le deck, il y a 6 épiques. Euh, donc, voilà, on, on est sur un deck qui est facile à, à crafter, finalement. Euh, les légendaires, ce sont des légendaires qui sont euh, fondamentales. La contre-maîtresse, c'est un fondamental. Euh, et il y a des... Euh, alors, en fait, normalement, il y a plus d'épiques quand on regarde. Je dis pas de bêtises. Mais euh, il y a des épiques qui sont... Euh, bah, quoi que non. Il y a voix d'artas Il y a... Euh, bah, voix d'artas Donc, on est à 4 il y a euh, euh, l'Institutrice, donc institutrice, c'est euh, au cœur de la Cité angloutie. mais en fait non, je, je, peut-être que je confonds avec la liste suivante, mais parce que parfois il y a des épiques qui sont données. Euh, bref, en tout cas là on est, sur, on est sur six épiques à crafter pour le coup, je compte que les cartes à crafter, Un hein. fondamental évidemment je compte pas. Euh, bon le deck, on connaît hein, franchement, c'était top méta il euh, y a quelques semaines, c'était top méta il y a un mois, c'était top méta il y a deux mois, c'était top méta il y a trois mois, c'est top méta toujours aujourd'hui. Voilà, c'est hyper fort, c'est agressif, c'est violent. Euh, je regarde s'il y a des in et des out euh, dans le deck. Euh... Oui, il y a un in et out. D'ailleurs, euh, il y a une messagère dans le deck, euh, messagère de l'hiver. Euh, alors, normalement, il y en a une dans la version, mais vous voyez, à partir du moment où il y en a une, c'est que la carte est cool, donc on peut en mettre deux, euh, donc c'est vraiment pas un affaiblissement du deck, mais vous pouvez, le vous pouvez si vous le souhaitez, pardon, enlever une messagère de l'hiver et à la place mettre soit un Podzik, soit un Astalor, c'est soit l'un, soit l'autre, ou alors, si vous avez les deux et que vous êtes vraiment gourmand, vous enlevez les deux messagères, vous mettez Podzik et Astalor. Euh, moi, personnellement, je mettrais Astalor, mais euh, je trouve que messagère est très très cool aussi, donc voilà. À la place de Messagère, c'est Pozzi ou alors ou les deux, si vous le souhaitez. Bon, le deck, j'en parle pas. Voilà, c'est. Alors, le deck a quand même pas mal évolué avec le temps. Dans les premières versions de Deca Frost, finalement, dès que le Deca est apparu, c'était des versions burst. Il y avait peu de créa et c'était beaucoup de burst. Et de plus en plus, on est sur des versions vraiment basées sur la prise de board. Et on agresse avec la prise de board. La fan brillante est toujours présente dans le deck. Elle est toujours très très forte, pour le coup, même si elle a été nerfée. Ensuite, on est sur la version Rune impie. Alors là, c'est pareil, il y a un In et un out, il euh, y a six épiques dans cette euh, version euh, voilà c'est sur cette version que j'ai euh, confondu parce que la sépulcrale euh, la puissance sépulcrale c'est une carte fondamentale si je dis pas de bêtises, voilà c'était bien ça donc vous avez euh, alors ça c'est euh, fondamental aussi, donc ça c'est plutôt cool le deck est vraiment pas très très cher les épiques c'est les éleveuses de faucons qui sont très très cool, euh, vous avez les amalgames vous voyez encore une fois on retrouve amalgames et vous avez euh, L'institutrice voilà euh, qu'on retrouve, donc il y a 6 épiques. Euh, vous pouvez euh, enlever une fan brillante, vous voyez il n'y en a qu'une dans cette version mais ça reste une bonne carte, hein, présente dans le deck Decafrost et vous pouvez vraiment en mettre une voire deux si vous aimez la carte. Euh, vous pouvez enlever la fan brillante, euh, fan brillante pardon, et vous mettez Shankrock, voilà Shankrock qui est présente dans les listes mais encore une fois si vous n'avez pas Shankrock c'est pas un vrai affaiblissement du deck, c'est des choix hein, pour le coup vraiment là on parle pas d'affaiblissement, on parle de choix. Euh, bon le deck, hein, très très fort, ça c'est un deck de curve aussi. Hein. C'est presque un peu plus Snowbrain que, que les Frost. On balance, on balance, on balance des cartes. Le seigneur fait la win. Les puissances font la win. Voilà, c'est du prise de board. C'est très intéressant, c'est très fort. Euh, en, fonction en fait, la méta, elle évolue souvent sur HS Replay. Et parfois, euh, ce deck-là, il, il est top 1 méta. Donc euh, vraiment, euh, j'ai presque envie de dire qu'une semaine, toutes les 3 ou 4 semaines... Ce deck-là, il va se retrouver dans le terrain et parfois, il se retrouve vraiment top, top légende. Donc, voilà. On est sur un deck qui est super fort, qui est très punitif pour l'adversaire et c'est surtout très, très stable. Ça prend le board, ça agresse. C'est hyper, hyper, hyper intéressant. Et on va finir par le voleur. Alors, le voleur, il est budget. Le problème du voleur, c'est qu'il y a deux voleurs à l'heure actuelle. Il y a... Il euh, y a le voleur miracle mais qui est très très cher J'ai vraiment essayé de faire une version low cost J'ai travaillé sur une version low cost Mais le problème c'est que ça affaiblissait trop le deck Donc on peut pas jouer euh, voleur euh, low cost miracle Par contre on peut jouer cette version là Alors cette version là peut-être vous êtes en train de vous dire Mais je l'ai jamais vu. C'est trop bizarre Fichou c'est quoi c'est une version pirate full face Dans le deck il y a zéro épic il y a deux si, épiques c'est amalgame j'ai mis, ouais, mis deux épiques. Donc il n'y a que deux épiques, mais il n'y a pas de légendaire. Vous allez me dire, c'est totalement débile. Il euh, y a des armes, il y a des lachaînes micro. On pioche, on joue que des pirates. Ça n'existe pas. En fait, c'est un deck qui est vachement bien classé en légende. Pas en top 1000 légende, mais en légende. Ce qui est déjà très très bien. Ça veut dire que les joueurs sont légendes avec. Mais voilà, c'est un deck qui est. Plutôt bien classé, c'est un deck qui a un vrai bon win rate. C'est un deck qu'on croise assez peu, en, assez peu en top 1000 légendes parce que j'aurais tendance à dire que euh, c'est peut-être un peu moins fort que certains agros. Mais voilà, on est sur vraiment un bon deck, très punitif, avec des armes et il n'y a pas de casse armes dans la méta. Donc euh, voilà, c'est un budget. Pour le coup, c'est un deck budget. Donc forcément, bah, par définition, un deck budget par rapport à un deck low cost, alors pas tout le temps. Hein. Je me souviens de la dernière vidéo des decks low cost, donc il y a 4 mois, euh, où j'avais présenté le druide qui était un druide budget. Qui était d'ailleurs le meilleur deck de la méta en termes de win rate? Euh, voilà, là on est sur un deck qui est peut-être un peu moins fort que les autres, mais si vraiment vous aimez voleur, ou en tout cas que la liste vous plaît parce que vous ne l'avez jamais vue, voilà, c'est une liste qui existe, qui fait des performances, euh, mais voilà, qui est un peu moins fort finalement que les autres listes. Euh, voilà, la vidéo va s'arrêter là. J'espère que j'ai été assez clair, assez concis. Euh, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, euh, voilà, que ce soit en stream, que ce soit sur, euh, donc en stream sur ma chaîne Twitch, twitch.tv The Fish euh, ou que ce soit sur YouTube, euh, posez vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Merci à tous, bon grind en ladder, et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde